Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où on va regarder comment on peut simuler de l'eau de piscine alors ça paraît simple simuler de l'eau de piscine mais il va falloir gérer les caustiques ces petits effets blancs qu'on voit qui sont générés par la lumière sur le, le fond de l'eau donc ça verrait permet de le faire, euh, ça demande quelques manipulations donc j'ai modélisé une piscine toute simple, c'est un simple rectangle avec des bords en bois une petite scène pour le cadrage et si je lance un premier rendu pour l'instant ça me donne ça ok donc on commence par faire un plan tout simple qui va être la surface de l'eau je fais un clic droit inverser la face pour que la face blanche soit bien vers le dessus j'en crée un groupe et je lance la set editor pour créer un matériau je vais pas utiliser les matériaux qui sont dans la librairie ce qui ne fonctionneront pas pour de l'autre piscine je vais faire ici plus matériaux matériaux pardon matériaux générique. le matériau générique arrive en haut je le renomme en 01 piscine alors tous mes matériaux personnalisés, je les commence par 01, comme ça ils arrivent en tête de liste et ça me permet de les trouver facilement quand, je me... quand il y a 200 matériaux sur mon... sur mon projet. Sur le panneau droit, je vais régler le diffus sur noir, la réfraction sur blanc, la réfraction sur blanc. Je vais venir cocher ici le petit bouton des paramètres avancés et décocher Affect Alpha dans la réfraction. Si tout ce que je fais là, ça vous paraît être du charabia, c'est qu'il faut s'initier à VRay et donc télécharger les petites formations d'initiation que j'ai mis à votre disposition dans la description de la vidéo. Ça part de zéro, du B à bas, pour arriver à faire des rendus sympas et puis à suivre ensuite les tutos un peu plus avancés de la chaîne. Donc n'hésitez pas à les cliquer dessus, c'est gratuit. Donc moi, je continue. Le matériau là, donc on a une espèce d'eau placide transparente. On va s'intéresser maintenant au lighting. Je vais désactiver le soleil. Et je vais plutôt privilégier un éclairage avec un HDRI, donc Dome Light, je clique n'importe où dans la scène, son emplacement n'a pas d'importance. Je viens dans Lighting, il est apparu ici, je vais personnaliser le HDRI avec un HDRI que moi j'ai récupéré sur internet sur le site euh, HDRI Haven, que je vous conseille, qui est vraiment excellent. Je vais prendre l'Exide, voilà, avec un soleil qui est un peu levé, qui est au trois quarts on va dire. Ok, je procède à quelques réglages sur le, le HDRI. Je viens régler la sensibilité de ma caméra ici dans l'engrenage. Plus c'est bas, plus ce sera lumineux. Je vais commencer avec un 9. Et je fais un premier rendu, alors sans oublier d'appliquer avant hop, mon matériau, histoire de voir quand même s'il y a du reflet, si le HDRI fonctionne. Donc le HDRI fonctionne et puis on voit qu'il y a du reflet en fait, hein, il y a bien un reflet sur la surface de l'eau, pas de problème. Tac, on va même se mettre dans le bon angle. Voilà, on voit bien le reflet à la surface de l'eau. Maintenant ce que je voudrais c'est des vagues. Donc pour faire des vagues je reviens sur le matériau piscine et je ne vais pas utiliser le bump qui fait des petits micro-reliefs, je vais utiliser avec le plus ici le displacement, ça s'ajoute là, je l'active, je le déplie, et je viens ajouter une map noire et blanche alors je clique là et dans les maps qui me sont proposées, je vais aller chercher le noise A vous allez avoir une map noire et blanche les parties blanches sont censées créer du relief qui monte et les parties noires du relief qui descend. donc ça va créer des vagues un peu aléatoires je reviens en arrière et je vois que l'aperçu de mon matériau a changé et je vais faire un rendu pour voir si du coup j'ai bien une surface d'eau qui est euh, impactée par les vagues alors on voit tout de suite que c'est le cas, c'est plus lisse pareil, par contre c'est des vagues toutes petites, beaucoup trop petites. Donc il va falloir que je mette le matériau à l'échelle. Stop. J'ai l'habitude de faire pipette sur le matériau, de venir dans édition et de régler son échelle ici. Sauf que là, vous voyez, du fait que je n'utilise pas d'image, je ne peux pas régler ça. Pour remédier à ça, je vais venir dans piscine, je vais aller tout en bas dans binding. Et je vais mettre texture mode, texture helper, ce qui va faire apparaître un petit quadrillage que je ne vois pas ici encore. Il suffit que je remonte l'opacité, là, Hop. et je vais le voir apparaître. Voilà. Et chaque petit quadrillage représente la map noire et blanche qu'on a vu tout à l'heure, non 25, il faut que j'augmente. Je vais mettre dans les 350. Et voilà, là, j'ai des gros quadrillages. Hop, Je vais me mettre dans la même angle de vue que tout à l'heure et je relance un rendu. Je devrais avoir des vaguelettes beaucoup plus cohérentes en taille. Voilà. Donc, les vaguelettes sont là. Maintenant, il va falloir régler les caustiques qui sont pas du tout présentes encore donc là il faut venir dans l'engrenage je replie tout pour que ce soit bien clair pour tout le monde dans global illumination j'active le petit paramètre le petit bouton de paramètres avancés je viens sur photon de caustique et j'active voyez qu'ici on a des réglages que je ne m'aventurerai pas à, à, à modifier peut-être ici je mettrai deux au lieu de 1 tout à l'heure on verra je viens dans la lumière et sur le dome light, là aussi, je vais modifier les paramètres de caustique qui sont tout en bas, voyez. Hop. Et je vais mettre 2500 et 500. Et je vais lancer un rendu pour voir ce qu'il en est. Et on voit les caustiques qui sont déjà euh, apparus alors un peu faible pour l'instant par rapport à ce que j'ai ici c'est quand même un petit peu moins donc je vais faire ce que j'ai dit tout à l'heure je vais venir là et dans euh, ma pot de caustiques, je vais mettre peut-être 3 et je relance un rendu puis là je tâtonne hein, je regarde le, quel est l'impact ouais là ça commence à être pas mal peut-être même que c'est trop à vous de voir on va mettre 2 Ok, alors on commence à s'approcher de ça, mais on peut faire encore mieux, je vais vous montrer comment, avec 2-3 petits réglages supplémentaires, et c'est presque terminé, donc je stop, je reviens sur le matériau, piscine, je replie un peu tout ce qui ne m'intéresse pas, tac tac. je vais venir dans réfraction, et là la couleur de, du fog color qui est blanche, je vais lui mettre un de une d'eau, couleur un peu bleue comme ça, Hop. alors peut-être plus clair, voilà, Ok, et je vais descendre le fog multiplier, parce que si je le laisse comme ça, l'eau, elle va pas être translucide du tout. Elle va être toute bleue bizarre. Je vais mettre à 0,005. Ok. Sur le Refraction, Refraction Color, là aussi, je vais changer la couleur. Je vais mettre un bleu peut-être un poil plus clair, comme ça. Et je lance un rendu. Voilà, alors l'eau est un petit peu foncée. Pour améliorer encore une fois, ce qu'on peut faire, c'est passer en vue monochrome comme ça, rentrer dans le groupe de l'eau et je vais lui donner une petite épaisseur. Donc je vais faire CTRL et je vais extruder vers le bas sur 10 cm. Hop, alors attention, la face du dessus s'est retournée, donc inverser les faces. Je me remets comme ça. Et là, ça devrait être pas mal du tout. Voilà, là, les caustiques sont vraiment présents. Alors, pourquoi il y a plus d'ombre là Il faut modifier quelques petits réglages. Si je veux supplanter ça avec le Dome Light ici et augmenter ces valeurs-là, Alors non, il y a plus simple, c'est tourner le HDRI tout simplement. Pour orienter la lumière différemment, voilà, comme ça par exemple. Et voilà, on y est, on a vraiment des caustiques de qualité. Je vais mettre un peu au-dessus comme ça pour qu'on puisse bien les voir, hop qui vont ressembler vraiment à ce qu'on peut voir euh, des, des photos de piscine là, alors, avec des couleurs différentes. Vous voyez, il y a plusieurs styles, hein. on peut régler l'échelle, on peut régler plein de choses, mais voilà. Là, on y est, on a vraiment des caustiques à très prononcé pour le coup, mais une eau qui est bien réaliste. Euh, que je peux revenir paramétrer d'une manière ou d'une autre, de, enfin changer un petit peu les réglages que vous avez vu pour voir comment ça impacte. En tout cas, ça fonctionne. J'espère que cette vidéo vous a servi. Euh, si vous avez d'autres. Questions sur des matériaux spécifiques comme l'eau de piscine, comme je sais pas peut-être du verre, du ou d'autres matériaux du métal, du métal rouillé ou toute autre chose, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Ça me donnera des idées de, de tutos euh, bah, qui, qui vous servent en fait. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, je vous demanderai de la liker, de la partager, de la commenter histoire de faire monter la chaîne encore un peu plus. Et je vous dis à bientôt pour euh, un prochain tuto. Ciao.